Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre l'exercice de synthèse de Riborg dans le supermarché. Donc cet exercice est en trois parties. Nous allons commencer par la partie A. Euh, Riborg se trouve au supermarché et il doit aller ramasser ici, euh, donc faire ses achats, et prendre les fruits et légumes qu'il trouve sur son chemin. Pour ça, il doit se déplacer dans le supermarché. Et il y a certaines indications qui sont données. Entre autres, quand on arrive à une étoile, on doit aller à gauche. Quand on arrive ici, à un carré, on doit aller à droite. Et quand on arrive au triangle, on doit s'arrêter. Alors, il nous est demandé de faire une fonction qui s'appelle « faire achat » qui va permettre à Reebok de se déplacer dans le supermarché et faire ses achats. Euh, pour se déplacer, eh bien, tout d'abord il faut regarder un petit peu euh, comment Riborg va devoir s'orienter en fonction des murs qui, peut, qui peuvent le bloquer et en fonction des étoiles et ici des, euh, des carrés du des carrés qu'il va trouver. Donc, une, une première chose qu'on pourrait faire pour résoudre cet exercice, c'est d'abord s'assurer que Riborg arrive bien jusqu'au bout. Alors, il va devoir faire certaines tâches tant que il n'est pas arrivé au triangle. Hein tant qu'il n'est pas arrivé, ça va se traduire en Python en while not, et puis on doit préciser ici tant qu'il n'est pas arrivé au triangle. Alors euh, la fonction objet ici, si on l'utilise telle qu'elle, elle nous dit seulement si reborg se trouve sur un objet, n'importe lequel. Pour pouvoir avoir plus de précision et que la fonction nous dise s'il se trouve sur un objet spécifique, par exemple le triangle, eh bien, on peut préciser ici dans les parenthèses le nom de l'objet placé entre guillemets sur le que l'on veut détecter. Alors pour, pour être un peu plus efficace dans la programmation de ribord ici on a un, un clavier spécial ribord qui permet euh, de programmer un petit peu plus vite. Et là, si on veut savoir... Comment s'appelle l'objet triangle multicolore Et bien en fait, on clique sur le triangle ici, sur l'image du triangle, et puis ça nous euh, donne directement le nom de l'objet. Ensuite, Riborg doit se déplacer. Avant d'avancer, il doit vérifier s'il a un mur en face de lui ou pas. Et s'il a un mur en face de lui, et bien s'il est un croisement, c'est-à-dire s'il a une étoile ici ou un carré. Euh, un carré. Donc, la première chose à faire, c'est regarder est-ce qu'il y a un mur devant. D'accord Et puis là, on a plusieurs cas de figure. Si on est devant une étoile, donc je viens de dire qu'on peut aller plus vite avec les fonctions. On peut regarder ici, donc si on est face à une étoile, c'est-à-dire objet ici, une étoile, alors Riborg va tourner à gauche. Sinon, Et puis après on peut utiliser cette structure sinon-si. Donc sinon, si l'objet qui est à ses pieds c'est non plus une étoile mais un carré, alors Reborg va devoir tourner à droite. Mais attention, on n'a pas de fonction tournée à droite. Par contre ici, dans la bibliothèque, une, de ces, une fonction a été définie pour vous. Donc, on peut importer la fonction depuis la bibliothèque tourne à droite. D'accord Donc, depuis la bibliothèque, on importe la fonction tourne à droite. Et puis ensuite, eh bien on doit regarder. Donc, on n'est pas dans un cas où on a une étoile. On n'est pas dans un cas où on a ici un, un carré. Alors ensuite, on a deux, deux autres cas. Soit on a un mur à droite. Et puis ici, si on a un mur à droite et un mur devant, ça veut dire qu'on doit tourner à gauche. Donc on peut utiliser la condition ici, mur à droite. Alors à ce moment-là, on doit tourner à gauche. Et puis sinon, donc c'est le dernier cas possible, on n'a pas une étoile, on n'a pas un carré, on n'a pas un mur à droite. Donc ce serait dans ce cas-là où on a un mur à gauche. On peut avoir un mur devant et un mur à gauche, ou un mur devant et un mur à droite. Si on a un mur à gauche, c'est le dernier cas possible, Et bien on doit tourner à droite pour continuer notre chemin. Et puis... Donc dans tous ces cas-là, on a évité les obstacles et on va pouvoir avancer. Donc on peut dire à Python d'avancer. Donc ça, ce code-là devrait nous permettre de nous déplacer dans tout le supermarché. Et puis de s'arrêter quand on arrive ici au triangle. Alors on peut essayer d'effectuer la fonction faire achat et voir un peu ce qui se passe. la bibliothèque bilbio ce qui va forcément pas je corrige et je réessaye et puis j'ai pas appelé la fonction à un endroit voilà j'ai oublié le à droite ici donc reborg me donne des informations maintenant on va voir ce qui se passe on a un mur devant on le contourne on a un mur devant on le contourne on a une étoile donc on va aller à gauche on contourne le mur on n'a pas encore ici implémenté euh, la fonctionnalité de ramasser les fruits donc là je veux juste voir s'il va jusqu'au bout alors on peut aller un petit peu plus vite et puis avancer en pas à pas pour voir un peu ce qui se passe Là, je le laisse finir tout seul. Voilà, donc Reebok s'est arrêté puisqu'il est arrivé au triangle. Hein, on n'a pas, euh, pas encore tout à fait fini euh, l'exercice puisqu'il doit arriver jusqu'à la maison, mais là, on est au moins arrivé jusqu'au triangle. Alors maintenant, il faut ramasser les objets. Ça veut dire, ben, avant euh, de faire quelques déplacements que ce soit, on va regarder s'il y a un objet qui n'est pas un triangle, qui n'est pas une étoile et qui n'est pas un carré. Et puis on va essayer de le. on va le le ramasser. Alors ce qu'on peut voir, on peut aussi le faire après. Hein, ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, le premier déplacement ici. Le premier déplacement, ici, il n'y a en tout cas pas d'objet. Donc on peut toujours d'abord faire un déplacement et après regarder euh, s'il y a un objet. Donc on va faire le déplacement et puis ensuite on regarde si... Et puis on va pouvoir remplacer, on va pouvoir prendre les objets si l'objet qu'on a, ça n'est pas une étoile. Euh, un triangle, pardon. Parce que si on arrive sur le triangle, on ne veut pas le ramasser, on veut terminer, le... on veut terminer le... la fonction. Donc ici si je reprends mon clavier Reborg, et puis je regarde, on n'a pas un triangle, voilà. Eh bien on va prendre l'élément. Et puis ça ne va pas suffire parce qu'ici on a on a finalement plusieurs objets. Donc si ce n'est pas un triangle. Et eh bien, on va prendre tant qu'il y a un objet ici. Oh, je vais y arriver, voilà. voilà. Donc si ce n'est pas un triangle, on va pouvoir le prendre. Et puis, comme on reste au même endroit, on est sûr qu'on n'a pas autre chose qu'un triangle... Donc on va on va pouvoir euh, on va devoir prendre des objets tant qu'il y en a, puisque là on a deux bananes, on a deux bananes, on a sept pommes je crois, huit fraises, etc. Hein, donc ça nous permet de, de ramasser tous les objets. Alors maintenant je peux exécuter la fonction. On et puis là on voit enfin on s'aperçoit qu'il y a un problème puisque ici il a pris l'objet et puis il n'est pas parti à gauche. Hum. Euh, il a avancé, il est arrivé sur une étoile et puis, ben comme il a pris l'étoile, au tour suivant, il ne voit pas qu'il y avait une étoile et puis donc il n'a pas tourné à gauche, donc il a pris le mauvais chemin. Alors ça veut dire ici... Euh, cette, cette partie-là du code elle est peut-être pas bien placée ou alors euh, euh, ou alors il faudrait mettre d'autres conditions donc il faudrait faire attention de ne pas prendre une étoile ou un triangle ou un carré alors ce qu'on pourrait faire ici c'est de se dire ben, on peut utiliser ce qu'on appelle les conditions, les, les opérateurs ici pour, pour combiner des. pour combiner des, des conditions entre elles. Donc si ce n'est pas un triangle, ou on va pouvoir faire ça comme ça, ou un carré, ou Une étoile, et eh bien on va pouvoir prendre les objets. On pourrait aussi, au lieu d'avoir euh, cette, euh, cette, ces conditions toutes mises ensemble, on pourrait aussi ici faire trois if les uns après les autres. Donc si c'est pas un triangle, si c'est pas un carré. c'est pas une étoile alors on va pouvoir prendre l'objet hein, donc l'un ou l'autre euh, vont fonctionner on réessaye qu'est ce qui se passe ah oui ici une parenthèse en trop Et il y a encore une erreur, il y a la parenthèse ici aussi qui est en trop. Maintenant, on s'aperçoit que Ribor ne prend ni les étoiles ni les carrés. Et il ramasse uniquement les fruits. Voilà, donc il est bien arrivé sur le triangle. Pour la partie B, euh, maintenant Reebok, lorsqu'il est ici euh, sur le petit triangle, eh bien il doit aller jusqu'à la maison. Et pour ce faire, ce qu'on peut observer, c'est euh, quand il est là, et bien il doit toujours faire la même chose. Avancer deux fois, tourner à droite. Avancer deux fois, tourner à gauche. Avancer deux fois, tourner à droite. Avancer deux fois, tourner à gauche. Et encore une fois, et à la fin, il doit juste euh, aller jusqu'à la maison. Donc, Ce qu'on peut faire ici, c'est définir une fonction... À les maisons et puis lui faire faire ses différentes étapes. Ce que j'ai dit plusieurs fois au niveau du trajet, c'est qu'il doit avancer deux fois. Alors si on utilise beaucoup l'instruction avance deux fois, et bien ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une fonction, une nouvelle instruction qui permet de le faire avancer deux fois. Alors quand on est là, euh, Reebok doit d'abord tourner à gauche, puisque quand il arrive, il est face au mur ici, donc il doit d'abord tourner à gauche. Et puis ensuite, on va faire trois fois la même chose, c'est-à-dire on avance deux fois, on tourne à droite, et puis on avance deux fois. Et puis on tourne à gauche euh, ce qu'on s'aperçoit c'est qu en fait ici on commence par tourner à gauche et puis si on arrive dans la même situation qu'on est en face ici on doit aussi commencer à tourner à gauche ce qui veut dire que en fait cette instruction tourner à gauche et eh bien plutôt que de la mettre à la fin on peut la mettre ici au début, puisqu'on est à chaque fois dans la même situation, on est face au nord ici, donc on commence d'abord par tourner à gauche, on est face au nord, on tourne à gauche, on est face au nord, on tourne à gauche. Et puis maintenant, donc on est ici face au nord, donc on doit d'abord tourner à gauche, et puis avancer deux fois. Alors, il y a une, une restriction qui était donnée, c'est pas avoir plus que 10 lignes de code. Alors, regardons ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on va à la maison. Alors, on peut exécuter le code. Et puis, pour aller un peu plus vite, on peut le faire arriver jusque-là. Et voir ce qui se passe. Alors on avance ensuite. Et voilà, Ribord est bien arrivé à la maison.